faire pour être heureux Beaucoup de gens se posent la question et moi la première, je me la suis posée pendant très longtemps. Et des fois, la réponse n'est pas si évidente. Ça, c'est un petit garçon qui a demandé à son père comment je peux être heureux Est-ce qu'il faut que je sois heureux Est-ce qu'il faut que je, dois... Est -ce que je dois rendre les autres heureux Je suis perdue. Si tu pouvais m'aider, ça serait vraiment bien. Son père, il fait d'accord, je vais t'aider. Regarde, viens, on va sortir, on va aller au village. En sortant du village, il met son fils sur euh, leur, euh, leur cheval et ils quittent le, le village, euh, enfin la maison pour aller au village. Et là, tous les villageois qui regardent la scène, ils disent oh, « Oh là là, quel fils indigne oh, Mon Dieu Quelle génération de merde Il laisse son père vieux, le pauvre, marcher alors que lui, c'est lui qui monte sur le cheval. et eh ben dis donc, on aura tout vu !» Il rentre, le père lui dit « Alors, t'as compris ?» Il fait « Ah oui, papa, j'ai vraiment compris. » Et le lendemain, il ressort. Il dit viens maintenant, tu as pas encore tout vu. Et on va ressortir. Le lendemain, ils font le contraire. C'est le père qui se met sur le cheval et c'est l'enfant qui marche à ses côtés. Encore une fois, les, les villageois complètement stomaqués, « Non mais c'est pas possible. C'est quoi ce père Il laisse son fils marcher et c'est lui qui se met sur le cheval. Non mais c'est du n'importe quoi. Ils re rentrent chez eux et ils demandent à son fils. Il dit alors t'as vu Il fait ah oui papa j'ai vu. Il dit c'est pas fini. Le lendemain. Ils sortent pour aller encore une fois au village. Ils se mettent tous les deux sur la monture. Et là, tous les villageois sont offusqués. Ils disent « Mais c'est pas possible. Quelle exploitation ?» C'est des gens qui sont sans cœur. Comment ils osent charger comme ça leur cheval Le pauvre, mais il ne va même plus pouvoir marcher. Pas une once de générosité. On aura tout vu. Il re-rentre avec son fils. Et il dit à son fils « alors ?»« Et maintenant, tu as compris ?»« Ah, papa, vraiment, j'ai compris. »« Il a encore as pas tout vu. » Le lendemain, ils ressortent. Et du coup, c'est eux qui portent toutes les provisions qu'ils devaient aller vivre, euh, vendre au village. Et ils laissent leur monture libre, euh, sans rien euh, au-dessus. Et là, c'est les villageois qui disent, "Ah ben, laisse tomber, c'est bon, avec cette famille, on aura tout vu. Maintenant, c'est eux qui portent euh, toutes les provisions. Encore un peu, ils vont porter leur cheval sur le dos. Il manquerait plus que ça, franchement. Quel voisin nous avons dans ce village. Et en rentrant le soir, le père il dit à son fils, tu auras compris que ton bonheur ne passera jamais par celui des autres. Parce que quoi que tu fasses, on aura toujours quelque chose à dire et à redire à ton sujet. Donc maintenant, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de vouloir faire attention à tout le monde. Arrête de vouloir rendre heureux tout le monde. Ton bonheur passe d'abord par toi. Et j'ai envie de partager aussi avec vous une vidéo que j'ai vue d'elle, Will Smith, qui est fantastique, où il parlait de sa femme, il a dit « J'ai épousé une femme merveilleuse, magnifique, sans le faire exprès, le premier jour de notre mariage, elle m'a dit « Chauffe, à partir de maintenant, je t'explique, tu es responsable de me rendre heureux. » Et il a dit « J'ai endossé ce rôle, où ouais, pourquoi pas, super et tout. » Mais en fait, c'est un rôle qui n'était pas le mien. Je n'étais pas en train de tourner un film et pourtant je l'ai assumé pendant un certain nombre d'années jusqu'au moment où je me suis rendu compte, je mourrais de l'intérieur et elle aussi parce qu'elle avait des expectations, des attentes tellement élevées que je n'arrivais jamais à souvir Ni elle était heureuse, ni je l'étais par moi-même. Le jour où j'ai compris ça, je suis allée la voir en lui enchauffer. <rire> j'ai remarqué que je ne suis pas là. Pour te rendre heureux, tu es là pour te rendre heureuse toi-même et je suis là pour me rendre heureux moi-même. Et c'est parce que je vais devenir un être heureux et que toi, tu seras une femme heureuse, qu'à nous deux, on sera un couple heureux. Mais si moi, je fais tout pour te rendre heureux, je vais m'oublier en cours de chemin, je serai malheureux. Et si je suis malheureux, tu finiras par être malheureuse. Donc à partir d'aujourd'hui, regarde, ça, c'est les clés de ton bonheur. <rire> tu les as, tu fais ce que tu veux. Moi, à partir d'aujourd'hui, je me mêle d'une seule chose et je construis qu'une seule chose, c'est mon bonheur. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est vraiment, tant que vous ne construisez pas votre propre bonheur, vous n'allez même pas donner envie aux gens d'être à côté de vous. Qui a envie d'être à côté de quelqu'un qui est malheureux ou quelqu'un qui attend une bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre qui va le rendre heureux Personne n'a envie de ce genre de personne dans sa vie. Donc, apprenez à être heureux, à construire votre bonheur, à le faire d'une manière facile, efficace, Simple, keep it short and simple, c'est ma devise. Toutes les choses qui vont vous rendre la vie compliquée, ce n'est pas, pas, pas la peine. Et le bonheur, ça peut passer par des choses simples. Apprécier une douche chaude, apprécier d'être à l'horizontale à quand vous êtes fatigué. Apprécier une superbe marche au bord de l'eau après une semaine euh, laborieuse. Alors que des fois, on cherche un bonheur compliqué alors qu'il est simple et qu'il est à portée de main. C'était Nahid Rached avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Rappelez-vous mon challenge. Donnez-moi 3 minutes et sur la durée, je change votre vie. et